Qui est un jeune euh, adolescent et c'est criminel, c'est pas va, ça horrible, va, ça donc il n'y a pas de cas. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer ah, Vous allez voir. C'est ça ma question. Allez, Finky, démêle-toi. Monsieur finke Je vais répondre. Tout, tout de suite, là hein ah, ben, Ça a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais. <rire> Surprise cache-nous On, nous cache, nous. on nous dit rien Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient, maintenant il y en a des centaines. Je ne connais pas où filmer. J'en te pose une question. Karine Tardieu ah Tu viens, tu prends et tu pars Je veux pas dire qu'il faut être inspecté, mais il euh, y a un moment où balance ton papier, tu dois être complètement monomaniaque. Voilà. On dirait qu'elle n'a fait que ça toute sa vie. C'est être journaliste de voir en face de soi et pas leur poser la question. Mais si y a un truc énorme qui arrive sur euh, Macron, qu'est-ce qu'on fait Non parce que je vais rien dire, mais entre une tête de mule et une tête de cochon, hein, on peut avoir que des satancères. Vraiment, c'est rien hein. <musique>